On entend de plus en plus parler de télétravail dans les journaux, à la radio, mais au fond, c'est quoi le télétravail c'est quand on peut exercer son activité professionnelle à distance. C'est d'ailleurs le sens du mot « télé » en grec qui signifie « à distance » et non pas « télévision ». Ah bah oui, parce qu'en fait, télétravailler, ce n'est pas travailler devant sa télé. Non, le télétravail est une des formes de travail à distance. Il y en a deux autres. Le travail nomade, comme les commerciaux itinérants qui se déplacent en permanence, et le travail multisite. quand les équipes travaillent sur différents sites sans se voir tous les jours ou même toutes les semaines. Euh, bref, qui ne se voient pas souvent, quoi. Alors en quoi le télétravail est-il différent C'est une pratique encadrée par le Code du Travail depuis 2012, qui permet d'alterner entre son lieu de travail habituel et un autre lieu. Le plus souvent, son domicile, mais ce n'est pas obligé. Ça peut être un café, un parc, un espace de coworking, ou même chez son voisin ou sa voisine. Oui, parce qu'avec le digital, c'est devenu plus facile de travailler n'importe où. De plus en plus d'entreprises, dans tous les secteurs d'activité, mettent en place le télétravail avec succès. Pourquoi Ben D'abord pour moderniser leur pratique de travail. Ensuite, pour rester attractives afin de recruter ou fidéliser leurs salariés. Et enfin, le télétravail améliore la qualité de vie professionnelle en réduisant le temps de transport au quotidien et en permettant de se concentrer plus longtemps et sans être dérangé. Mais comment mettre en place le télétravail dans son entreprise Alors, deux conseils. 1 commencez par organiser un test à petite échelle avec des salariés, les partenaires sociaux et des managers. C'est une règle d'or. Cela permet de préparer concrètement sa mise en œuvre dans l'entreprise, identifier les activités télétravaillables, déterminer une fréquence ou encore sensibiliser au droit à la déconnexion. Et conseil numéro 2, formaliser une charte ou un accord. Et aujourd'hui, c'est devenu très simple. Simple et sans risque. Le télétravail, c'est réversible. Il peut être occasionnel ou régulier, mais jamais 100% du temps. Alors, pourquoi pas vous Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.opcalia.com.